Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans l'Expresso, on va parler de JDR, on va parler de jeux de plateau, on va parler de jeux de cartes et puis on abordera Games Workshop et on terminera sans doute par un petit conseil de BD. En attendant n'hésite pas à commenter, à liker et puis à partager et surtout à t'abonner si tu découvres l'Expresso aujourd'hui. Allez c'est parti Et on commence avec la sortie prochaine de la boîte d'initiation de l'anneau unique en français. Donc la boîte contient tout le nécessaire pour faire votre première partie et votre découverte dans les terres du milieu. En plus d'un livret de règles qui est condensé, on va retrouver un recueil détaillé de la comté et puis un livret de 32 pages qui contient 5 aventures. On sera aux alentours de 40 euros. Alors c'est fin septembre hein, euh, mais euh, je vous en parle euh, tout comme euh, Genesis hein, parce qu'on va présenter Genesis euh, la semaine prochaine et euh, un grand merci à Edge pour l'envoi et normalement on va également vous présenter euh, One Ring qui sera donc euh, dévoilé en FR sur la page, alors restez vigilants. puis accessoirement actionnez euh, la cloche de notification pour être mis au courant de la sortie de la vidéo voilà, côté jeu de plateau chez euh, Lucky on va avoir Block and NK, dans ce jeu les aventuriers placent des blocs en argile en 3D avec une aire qui est surélevée, c'est assez sympa, assez visuel. Le but ben, c'est de compléter en fait sa carte d'objectif et puis à chaque tour ben, les aventuriers peuvent piocher de nouveaux blocs dans la réserve, soit placer un bloc et qu'un seul dans l'espace partagé. Ils peuvent ensuite vérifier hein, s'ils ont complété leur carte objectif avant de nouveau remplir leurs mains. Le premier qui aura euh, réussi à accomplir le nombre de cartes d'objectifs qui est lié au nombre de joueurs en fait, qui sont euh, présents, eh ben, tout simplement euh, est désigné vainqueur. On est un petit peu pour mémoire sur un royaume des sables, mais cette fois-ci en 3D. C'est visuel et plutôt joli. C'est à partir de 8 ans pour des parties qui devraient durer 30 minutes à 1 heure en fonction du nombre de personnes. Et puis on sera sur un peu plus de 39 euros. Donc euh, voilà, ça reste largement abordable. Côté jeu de cartes, j'ai enfin testé le Marvel Champion. Alors un grand mais à culpa parce que j'avais été très critique sur le jeu. Et je suis quand même obligé de reconnaître hein, que euh, le jeu a un vrai potentiel. Euh, J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, et puis de stress aussi, il faut avouer, ouais, à y jouer. Euh, c'est un jeu avec beaucoup de combos. Et puis surtout, il y a pas mal d'échanges avec vos coéquipiers puisque c'est full coop. Du coup, un ben, contrat rempli, hein, euh, je suis obligé euh, de le dire. Et du coup, on va bientôt voir apparaître eh ben, de euh, nouvelles extensions avec la genèse des moutants. On va affronter les ennemis classiques euh, des euh, X-Men, tels que par exemple dent de sabre, euh, les sentinelles, évidemment, et puis Magneto. Hum. Euh, elle comprend du coup euh, cinq scénarios inédits et comme pour les extensions précédentes, vous pouvez soit les jouer individuellement, soit les jouer en campagne. Donc voilà, pour le coup, on n'est pas déstabilisé par cette proposition. La genèse des mutants va vous donner également le coup d'envoi d'une nouvelle vague de héros qui seront jouables pour le jeu, et puis en commençant par ceux qui sont compris dans cette extension, à savoir Colossus et Shadowcat, qui vous sont fournis avec leur deck entièrement préconstruit, et donc prêt à jouer. Pour accompagner cette sortie, et continuer sur les X-Men, on aura également Phoenix, et puis son amoureux Cyclope, qui seront dispo. La grosse extension est à 40 euros et puis ensuite Cyclope et Phoenix sont aux alentours de 15 euros prix éditeur. Voilà. Allez, vous avez été patient. Donc on va parler des sorties de Games Workshop. Et on va commencer avec Necromunda, même si c'est de la vo et que normalement je ne traite pas de vo, on a The Great Darkness qui va arriver, qui détaille des événements qui se sont déroulés sur Necromunda après l'ouverture de la grande faille, je ne suis pas un spécialiste mais c'est ça le speech, on y retrouvera bien entendu des campagnes, ce bouquin va coûter 40 euros et ce sera enrichi à la sortie euh, par les Goliath Moller pour 37 euros hein, sur euh, leur super euh, biker et puis leur tactic euh, cards euh, qui sont aux alentours de euh, 13 euros et puis évidemment eh ben, on a la sortie de euh, la League of Wotan le 7 d'armée vous voyez cette très très euh, belle boîte qui, euh, qui est du stock euh, du, euh, du magasin euh, partenaire euh, jeu et trollerie donc euh, elle n'est pas ouverte Hein, euh, j'ai euh, gardé euh, le secret hein, parce que normalement j'ai pas le droit de, de l'ouvrir avant, avant samedi donc elle n'est pas ouverte euh, elle n'est même pas à moi encore pour l'instant en fait je vais l'acheter je pense euh, bon, qu'est-ce que je peux vous dire que les figurines sont magnifiques qu'à qu l'intérieur il y a un codec exclusif comme pour euh, les orques euh, qu'on se retrouve avec deux plaquettes euh, de décalco, euh, qu'on a également les pions, qu'on a également les tactical cords. Euh, voilà, c'est le set idéal pour vous lancer dans la Ligue de Votan, euh, pff, Les figurines, elles sont juste à tomber, franchement, euh, c'est magnifique. Euh, c'est ça qui m'a fait craquer. Alors le problème, c'est que Warhammer 40K, pour l'instant, c'est presque plus que beau, justement, et c'est un vrai souci. Et on a tous tendance à craquer pour, euh, pour les figurines. Il va vraiment falloir euh, que je m'y mette et que j'arrête d'augmenter de, de, de, de, ma pile de la honte. Mais je ne pouvais pas faire autrement, franchement. Cette ligue, euh, elle est superbe. Et euh, les nains, j'y croyais pas, mais euh, ils ont un design absolument exceptionnel. Donc euh, bon, voilà. Euh, si vous n'avez pas réussi à l'avoir, je crois savoir que sur jeux et Trollerie, il est prévu qu'il y ait un stock très très très limité en français. Euh, qui soit euh, diffusé, donc euh, voilà, allez jeter euh, un œil euh, pour euh, dans, les, dans, les, dans les 24 heures qui suivent cet expresso, et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être euh, le commander chez eux, n'oubliez pas d'utiliser votre code promo Pierrot qui vous enlève encore 5% des 10% qui sont euh, déjà faits, et puis en plus vous avez 5% en chèques cadeau qui sont capitalisés euh, sur votre compte, donc franchement au final euh, on s'y retrouve pour terminer euh, cet expresso, je vous fais un petit conseil bande dessinée euh, avec euh, Le Roi des Ribos. Donc Du coup, c'est enfin euh, le tome 4, je dis enfin parce qu'on l'a attendu euh, très très longtemps. Euh, donc voilà, c'est chez Achilleos. Euh, Peut-être que j'en reparlerai, mais pour l'instant, je vais privilégier les BD euh, Star Wars. Il y en a beaucoup qu'il faut que je traite. Mais voilà, je vous conseille Le Roi des Ribauds. C'est euh, un très très bel ouvrage. Et franchement c'est une histoire super haletante. Sinon cette semaine euh, sur la page euh, on va, euh, et je l'ai déjà dit, euh, traiter euh, de euh, Genesis en présence de Maître Capello Jefferson. Euh, voilà, on vous proposera une présentation de Genesis et puis la semaine prochaine, la semaine d'après, on fera The One Ring. Euh, voilà Un grand merci à Edge pour leur confiance qui nous ont fourni en fait cette édition. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le PDF, mais là on l'a physiquement, oui, il est vraiment sorti. Et puis également cette semaine, on vous fera, on continuera, j'imagine, les présentations. Et on ira sur les swoops, les pilotes de swoop. Voilà, une petite extension, bien sympathique, parfois sous-estimée, mais qui je crois a fait des merveilles dans certains tournois. Donc restez vigilants également. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons gestes, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et vous souhaitez une bonne semaine, de bonnes sorties, à très bientôt.